Moi, je suis émerveillée par l'intelligence de la création. Nice. Moi, c'est pas juste être une personne qui m'allume, c'est d'aider la planète. Je vois ce qui se passe avec le COVID, je me dis, qu'est-ce qui va arriver à notre belle planète? C'est Comment on va on va se sortir de ce qui se passe dans le moment? C'est ça que j'ai hâte de voir. D'un autre côté, on ne sait pas avoir quoi penser. Personne ne le sait, c'est une première dans l'histoire de la planète Terre. On n'a pas, pas de modèle de ça. Mais quand je crois vraiment l'intelligence divine, alors moi, je, suis, je sais que la conscience collective, c'est la même chose. S'il y a un gros feu à part, peur, ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin. De, de, de, de Dans l'écosystème. On trouve que c'est un, euh, un moyen qui est assez euh, drastique, Mais ça ouais. prenait ça pour aider les gens ouais. à revenir. C'est toujours pour nous aider à revenir à l'aide. Tout conspire à nous ramener à la reconnexion de l'âme, de l'individu, de, de la société, de l'humanité, d'une certaine façon.